No, no, no. Je me trouve à Bruxelles en compagnie des présidents des régions ultra-périphériques d'une part pour une réunion qui se tient en ce moment d'ailleurs avec l'association des régions ultra-périphériques et puis une rencontre prévue avec Jean-Claude Juncker qui est le président de la Commission européenne. Évidemment, le déplacement d'Alfred Marijan qui est le président de la collectivité territoriale de la Martique. On a aperçu également euh, M. Rodolphe Alexandre qui est le président de la collectivité de Guyane. Harry Chalus aussi, président de la région Guadeloupe qui préside en ce moment cette réunion de l'association des, des RUP. Il est accompagné de Marius Panchard qui est la deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe et qui est en charge aussi des affaires européennes. Je vous propose de regarder les moments forts de cette réunion de l'association des RUP ici à Bruxelles. Monsieur Olivier Sowet, vous êtes, vous êtes le directeur général de européenne et de la coopération. Parlez-nous un petit peu de, de, de ce rôle de cette association des RUP, des, des régions ultra-périphériques. L'association ARUP, Association des régions ultra-périphériques à Bruxelles, est une association qui est née de la volonté de l'ensemble des RUP françaises de pouvoir unir euh, leur... Euh, moyens, leurs compétences pour pouvoir mieux représenter et faire valoir euh, leurs intérêts auprès de la Commission européenne. Cette association a été créée il y a combien d'années Il y a trois ans. Il y a trois ans, la première présidence a été portée par la région Réunion. Et depuis deux ans, c'est la région Guadeloupe qui préside aux destinées de cette structure. Alors, cette association, c'est quelque chose de, de relais pour les dossiers Comment concrètement Quel est, quel est son rôle fondamental le rôle fondamental est effectivement de se saisir de tout ce qui se fait en fait à Bruxelles. Donc il y a une veille sur toutes les orientations, sur toutes les problématiques qui touchent les RUP. Et en fait, effectivement, nos, nos chargés de mission qui sont présents euh, euh, à Bruxelles, euh, euh, à la commande de leur collectivité d'origine, euh, vont auprès des instances européennes, mais vont également auprès des autres structures qui sont chargées de faire du lobbying, de façon à faire valoir euh, la particularité les spécificités des rupes, et donc défendre au mieux les intérêts donc de leur région auprès de la Commission parce qu'on sait effectivement qu'une bonne partie de nos politiques publiques sont soutenues et sous-tendues par cette relation que nous avons avec la Commission européenne. Le réunion est en train de se tenir mm -hmm. avec les différents présidents de ces régions ultra-périphériques cette réunion, l'objet Alors il s'agit aujourd'hui de tenir les réunions statutaires de, de, de cette association et donc de passer en revue donc le rapport d'activité puisqu'effectivement il faut pouvoir évaluer l'action de cette association sur Bruxelles et puis de se fixer de nouveaux objectifs pour euh, la période à venir. On sait que cette période est euh, très importante parce qu'elle va être euh, très mouvante hein, puisque les politiques publiques européennes sont appelées à évoluer. Euh, la conception même, je dirais, de l'approche euh, du soutien de l'Europe est en train d'évoluer. Il faut que nous soyons présents et il faut qu'on se fixe des objectifs ambitieux pour pouvoir défendre nos intérêts. Quel sera le message fort de la loi de l'eau justement à, au sein de cette réunion le message fort de la Guadeloupe sera que, en tout état de cause, quel que soit le choix qu'on fera en termes de représentation, il faudra que ce soit un outil qui ne départisse pas euh, les collectivités de leur pouvoir régalien, de leur euh, euh, représentation auprès de Bruxelles, mais que ce soit réellement un outil au service des politiques, au service euh, euh, euh, euh, comment dire, de euh, la mise à disposition d'une expertise pour permettre justement à ces collectivités de mieux exercer euh, leur euh, pouvoir, leur euh, représentation présentation auprès de la, la Commission Européenne. Alfred-Marie Jeanne, présent à Bruxelles, le président de la collectivité territoriale de Martinique, euh, qui vient de participer à une réunion de l'association des régions ultra-périphériques. Alors, euh, cette réunion, c'était, consistait en quoi, recadrer un peu les choses de cette association, les, les, les statuts de cette association, monsieur Marjane C'était une réunion relativement importante pour la raison mi Il ne faut pas faire de la polémique. Mais, entre-temps, vous saviez que nous, nous avions reçu une lettre du président de la collectivité de La Réunion qui disait qu'il partait avec armes et bagages, et qu'il qu à la maison. Et nous avions pensé tous, sans exception, que c'était une erreur de sa part. Donc on a invité son représentant, la personne de poulet de, de venir s'expliquer. Bon, ça s'est quand même relativement bien passé. Et je lui ai proposé que, de toute façon, euh, de même qu'une loi remplace une loi, un décret remplace un décret, une lettre annonçant son départ doit être remplacée par une autre lettre qui dit que euh, s'il veut faire quelque peu à moins honorable Voilà donc euh, le débat qui a eu lieu et que par conséquent, on ne peut que pour l'instant nous réjouir de ce qui a été euh, présenté. Je sais que demain vous allez rencontrer le président Juncker, Jean-Claude Juncker qui est le président de la Commission européenne, euh, pour lui parler évidemment, je suppose, des problèmes de la Martinique. Surtout et... pas, surtout pas. Euh, je n'ai pas déflori ce que je veux lui dire. Mais vous savez que avec pertinence, avec constance, j'ai eu l'occasion, avec d'autres, avec tous mes, mes, mes anciens amis et les nouveaux, euh, défendus. Euh, la cause de toutes les régions ultra-périphériques et que par conséquent, c'est sur ce ton-là, sur ces termes-là que je vais euh, intervenir euh, euh, demain en présence et je vais l'interpeller en présence du de Jean-Claude Juncker. Nous sommes toujours à Bruxelles, ma compagnie Marluse Panchard, qui est la deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, chargée des affaires européennes, qui a participé il y a quelques minutes à cette réunion statutaire sur l'association des régions ultra-périphériques. Cette association, à quoi elle sert véritablement, madame Panchard je crois qu'elle est très importante au moment où l'Europe est confrontée à de réelles difficultés, notamment s'agissant des contraintes budgétaires. C'est vrai que chaque territoire a ses spécificités, mais les régions ultra-périphériques doivent pouvoir parler d'une même voix, ce d'autant que nous comptons beaucoup lorsqu'il s'agit de parler de biodiversité. Et je crois que. Les problèmes qui se posent au niveau des régions ultra-périphériques, qui sont reconnus par la Commission européenne, notamment au travers du traité et son article 349, c'est lorsque nous serons unis que nous pourrons mieux faire entendre notre voix. Donc moi je me félicite que lors de cette passation de présidence avec l'arrivée de Rodolphe Alexandre, nous avons marqué notre volonté de rester unis, même s'il si reste beaucoup à faire, notamment en termes de simplification, pour que cette association fonctionne mieux et que nous soyons, comme a dit Jean-Paul Virapoulé, sur une instance de réflexion, une instance qui soit en capacité même de faire des propositions écrites, notamment rédiger une partie des règlements pour qu'on nous soyons mieux entendus et que nous ne soyons pas simplement dans une démarche déclarative au travers soit d'un mémorandum, soit l'occasion du forum des régions ultra-périphériques. L'Union était dans toute sa dimension quand on pense que la réunion a failli quitter oui, je pense qu'il y a eu un malentendu. Effectivement, nous avons reconnu les dysfonctionnements, mais c'était bien de pouvoir s'expliquer. Je pense que ça a permis à chacun de se remettre en cause et de faire des efforts, notamment pour qu'en termes de fonctionnement, nous puissions régler toutes ces questions qui ne doivent pas prendre la majeure partie de notre temps, mais en revanche, concentrer sur l'essentiel. Et se concentrer sur l'essentiel, c'est être très pratique, c'est-à-dire être en capacité d'être une force de proposition dans tous les textes réglementaires et vous savez combien ils sont nombreux au niveau de la commission pour que nous subissions pas euh, des directives. Quand on voit ce qui s'est passé pour l'Ottawa de mer au travers du règlement général d'exception par catégorie, on voit bien que nous étions absents. Si nous avions une parole très forte, si nous avions pu faire entendre les conséquences notamment pour le développement économique, pour le secteur économique, je pense que nous n'aurions pas été là. En tout cas, avec les nouveaux présidents, nous entendons changer la donne pour être efficace et pour que, notamment sur les questions d'énergie renouvelable, sur le développement durable, nous puissions dire très fortement que la France, sans l'outre-mer, sans ces régions ultra-périphériques, ne pourra pas porter une politique aussi ambitieuse. Vous avez été ministre des Outre-mer. On a l'impression que les populations sous-estiment un petit peu l'apport de l'Europe alors que l'Europe a beaucoup à apporter aux régions Outre-mer. L'Europe a beaucoup apporté aux régions ultra mais aujourd'hui ce sont les régions ultra-périphériques qui peuvent apporter à l'Europe, notamment dans son rayonnement, dans sa dimension internationale, et c'est la raison pour laquelle nous représentons un potentiel considérable, et je crois que nous ne faisons pas suffisamment valoir ce potentiel. Il faut que le président Juncker, que nous allons rencontrer demain, puisse enfin entendre que nous avons l'intention fortement d'exister. Vous avez entendu le président Rodolphe-Alexandre qui dit « je suis pour développer un pays un territoire et j'entends effectivement que ma parole soit plus importante même aussi importante que celle des autres et cette union euh, je pense avec le président marie jeanne et le président harry chalus c'est aujourd'hui la réunion qui je pense a été dans un malentendu et en train de se dire qu'effectivement elle a tout intérêt à rester avec nous je pense qu'on peut faire changer les choses c'est le moment il faut agir pour ma compagnie rodolphe Alexandre le président de la collectivité de guyane euh, eh bien c'est une information importante puisqu'il prend la présidence de l'association des régions ultra-périphériques. Alors, M. Rodolphe-Alexandre, comment comptez-vous mener à bien votre mission de cette association qui joue un rôle important, on l'a bien compris cet après-midi, hein, les régions ultra-périphériques Oui, l'association joue un rôle très important vis-à-vis -vis de l'Europe, vis-à-vis de, des directions qui nous concernent. Mon rôle sera un rôle de go-between, un rôle fédératif, de solidarité, de travailler avec tous les présidents des régions ultra-périphériques, de faire avancer nos spécificités, de balayer les éléments qui puissent nous permettre de donner à, notre, à nos territoires encore plus de confort, de qualité de vie et chaque fois de, de démontrer que nous sommes la richesse de, de l'Europe. Et en l'occurrence qu'il y a pratiquement une dette vis-à-vis -vis, des pays de l'Outre-mer. Est-ce que cette association a pour compétence aussi de faire remonter les dossiers pour qu'ils puissent aboutir au plus vite oui, et concrètement Tout à fait, fait. c'est notre rôle. Notre rôle est un rôle associatif qui permet d'associer une stratégie commune sur les points sur lesquels il y a les plus grandes convergences, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine des énergies. Et c'est tout le rôle que nous avons. Donc de compter sur tous les présidents des collectivités, d'avoir des fonctionnaires de qualité autour de nous, de nous qui puissent jouer ce rôle de between ce rôle de lobbyiste auprès donc, du Parlement et des directions, et ensuite d'arriver devant les commissaires, voire devant le président pour faire voter nos éléments les plus on va dire, avancés par rapport à nos territoires. Vous parlez de la Guyane qui est devenue une collectivité, vous attendez aujourd'hui beaucoup de, de l'Europe eh bien, tout à fait. Vous savez, euh, la nouvelle collectivité a fait un bond en avant puisque toutes nos lignes de crédit ont été largement abondées. Mais pour nous, c'est encore insuffisant parce que contrairement d'ailleurs à nos amis de l'Outre-mer, nous sommes la seule région d'Outre-mer, voire de France, qui, de par la croissance démographique, de par le retard structurel et l'énormité des besoins, nous sommes la seule région qui nous conduit à diverger sur les fonds européens. Ça veut dire que nous sommes vraiment de l'objectif 1 de l'Europe, de région. Sous-développées, de régions ne bénéficiant pas suffisamment de dotations pour pouvoir rattraper notre retard structurel. Donc, Fort de la Guyane et fort de l'expérience que nous avons, nous devons tous nous fédérer pour que les points stratégiques, quels que soient l'agriculture, ce soit l'élevage, que ce soit, que soit la biodiversité, l'énergie ou autre, nous puissions avoir des stratégies communes, notamment dans la révision qui est prévue en ce moment par la nouvelle jurisprudence de 2015 des fonds européens. Ça veut dire partir de l'article 349 pour aboutir maintenant à des réalités d'adaptation par rapport à l'Europe. Voilà, Nous sommes à Bruxelles avec le président de la région Guadeloupe, paris Chalus, qui vient de présider pour une fois une réunion concernant l'association des régions ultra-périphériques. Alors, cette réunion consistait à faire croire, à recadrer les choses. On parle de statut, on parle de Non, non vous savez, comme on n'a pas la possibilité de venir ici trop souvent, donc il y avait déjà le conseil d'administration que j'ai présidé parce que c'est la Guadeloupe qui présidait jusqu'à euh, il y a une heure le, la RUP. Ensuite, il y a eu euh, l'Assemblée générale extraordinaire et l'Assemblée générale ordinaire. Nous sommes tous présents, la, les, les six euh, territoires. Et l'inquiétude que nous avions, c'est que nous avions reçu un courrier du président de la région, de la Réunion, qui voulait euh, euh, quitter la RUP. Donc euh, avec, après discussion, après débat finalement, M. Virapoulet qui représente le président a confirmé enfin que la Réunion restera à la RUP. Mais le problème est un problème d'organisation, effectivement. De matériel, de difficultés, comme c'est une association qui est financée par les six territoires, régions, collectivités, et il y avait des problèmes pour pouvoir mettre à disposition du personnel, du matériel. Donc, je pense que la Réunion trouvait que ça n'avançait pas. Donc, ils ont décidé de prendre un autre local quelque part, équipé euh, euh, convenablement, de manière à ce que le représentant de la Réunion puisse travailler. Mais, a, a, est revenu sur la décision euh, qu'ils avaient prise de quitter la RUP, donc l'association euh, des régions ultra-périphériques. Euh, la réunion restera, mais aura euh, son bureau ailleurs. Et continuera à travailler avec les cinq autres euh, régions collectivités. Quelle est la, la, la puissance de cette structure, euh, cette association des régions ultra-périphériques Donc, euh, comme on l'a dit, et c'est une chose que j'ai noté euh, rapidement, c'est que, nous avions chaque président des, du personnel qui travaille ici pour pouvoir faire avancer les dossiers, pour faire du lobbying à Bruxelles. Mais je pense, et je ne suis pas le seul à, à, à, à le voir, qu'il n'y a, qu a pas une vraie politique pour Bruxelles, une, une vraie feuille de route. c'est ce que nous allons décider entre nous, rapidement. Demain, nous rencontrons euh, M. Jean-Claude Jean Juncker. Euh, pendant chaque président, quatre minutes, nous allons faire valoir un peu ce que nous attendons. Nous, nous allons essayer de, de, de défendre euh, le, le FSE qui n'est pas assez bien consommé, des fonds européens qui ne sont pas assez euh, bien distribués. Et surtout, euh, euh, essayer de voir un peu sur des projets importants que nous avons, notamment sur les bus de mer, euh, le, le, le déplacement aérien aussi hein, dans les îles, parce que la Marie galante, des les Saintes, ont une double euh, insularité, vous voyez. Hein. Donc, euh, il faudrait trouver, effectivement, des financements pour que nous puissions mettre en place ce mode de transport, que ce soit par voie aérienne et maritime. Le bus de mer qui est porté, euh, qui est dans notre programme, mais surtout porté par le syndicat mixte de transport que je présidais, qui a déjà lancé euh, des études euh, sur cela. Je pense que ce serait pour nous une manière de diminuer un peu ce trafic routier et permettre aux, aux habitants de Port-Louis, de sainte rose du Gauzy de se déplacer rapidement, si c'est bien, bien mené. Et par la suite aussi, essayer de voir comment nous pourrons défendre aussi ce dossier, le lot de l'accompagnement, parce que nous avons effectivement euh, des travaux importants à réaliser, Pour voir comment aussi l'Europe peut nous accompagner là-dessus. Il y a les déchets il y a le transport qu'on je viens de parler, donc essayer de voir comment euh, l'Europe pourra nous accompagner là-dessus. Mais comme nous le disons dans notre réunion, c'est si nous sommes groupés, si nous sommes ensemble, que nous pourrons faire vraiment valoir euh, euh, les difficultés que nous rencontrons. Nous avons un gros dossier concernant la RG, aussi. aussi. Nous lui en touchons quelques mots, mais nous voulons, entre présidents, travailler d'abord ensemble, car c'est ce un dossier qui concerne euh, l'outre-mer, euh, les ultramarins et faire une proposition euh, à monsieur Juncker de manière à ce qu'il puisse vraiment nous accompagner dessus je pense qu'il y a des choses à faire nous avons des techniciens compétents qui sont là, chaque collectivité, chaque région et même le département de, de Mayotte des jeunes qui sont là qui sont formés qui sont vraiment des spécialistes qui sont là pour nous accompagner donc maintenant c'est à nous de donner un dynamisme à ces jeunes montrer que nous sommes derrière pour qu'ils puissent vraiment faire ce travail dans l'intérêt de nos populations. Évidemment, nous vous interrogerons juste après la rencontre avec M. Juncker. Alors, les, les rues, cette structure a été mise en place, c'était pour mieux cerner les spécificités de ces régions d'outre-mer. C'est le cas aujourd'hui, les outre-mer sont, c'est encore, tout est puis encore, les problèmes sont pris encore suffisamment, comme il faut. On ne peut pas dire que nous ne recevons pas des aides de l'Europe, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, comme on le dit, mieux vaut être basé à Bruxelles, pour pouvoir faire du lobbying, pour pouvoir avancer. Et j'ai monsieur le député européen Yunus Omarji, avec qui je travaille depuis quelque temps, que je vois plus tard, qui nous le disait, que nous ne sommes pas assez bien défendus en Europe. Donc c'est un, un premier euh, jet d'avoir ces personnes vraiment à Bruxelles pour nous accompagner. Et donc, de notre côté, que nous, nous puissions par la suite, avec les députés européens, vraiment venir défendre les dossiers de notre maire car nous savons que c'est très très difficile si l'État français ceux qui sont en charge de l'Europe ne nous accompagnent pas ne pensent pas à nous si nous de notre côté ne ne faisons rien donc nous serons oubliés donc c'est pour nous une manière d'être vraiment sur place pour pouvoir être plus près des de grandes décisions dans l'intérêt de nos départements et territoires gravure en 3D du verre la photo 3d qui ne change jamais Œuvre raffinée originale et éternelle nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3d prix très abordable le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 euros le bloc de 8 cm par 5 avec deux personnes gravées est à 60 euros venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou sms pour plus d'infos 06 47 42 01 30